qui 18 Bonjour tout hey, le monde, et bienvenue sur ce Nintendo, Nintendo Direct 29.05.202 Mon nom Il y a est Ujo Ya Ujo du Cube, de la compagnie Yousac. Yousac. Une nouvelle compagnie qui vous permettra d'avoir des directs exclusifs que sur les autres chaînes de chez Nintendo. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter de nouveaux jeux qui vont apparaître chez Nintendo. Mais tout d'abord, des nouvelles. Nous avons le plaisir de vous montrer une image exclusive pour le prochain Mario et Luigi. Ensuite, ensuite, nous a avons une nouvelle interaction possible à faire sur Zelda, sur le nouveau, prêts of Zelda. Et pour, et pour Metroid, les fans de Metroid, voici un une bonne nouvelle. Problème. On a changé le titre. C'est tout. But et now, maintenant, nous, nous allons vous présenter l'ultime trailer, trailer que vous attendez tous, sur un personnage rose, his name, his nommé name, Kirby. Kirby. That'll good. You, fire. No! <laughs> The fuck! Wow, wow, quel trailer incroyable pour nouveau ce nouveau jeu Kirby. Ah, oui. Hélas, c'est la fin du direct car nous n'avons plus d'autres informations à vous présenter. Sauf une seule, que vous attendez tout depuis longues années et que je pense que ça peut vous ravir. Nous avons mis à jour les scènes. Donc un en enlaye encore mieux. Donc merci pour tout et passez une bonne journée.